tous alors comme je voulais marquer en titre je fais une bis repetita parce que en ce moment c'est bis repetita plus plus mais avant je tenais euh, à vous rappeler parce qu'on l'a rappelé aussi que tout ce qui nous arrive les souffrances que l'on a et tout il faut toutes les prendre du bon côté Bon la première je l'ai dit hein, euh, quelque chose de bon va finir par en sortir oui mais euh, avant qu'il y ait quelque chose de bon qui en sorte il faut euh, bah, subir les souffrances et les douleurs que nous apporte cette euh, cette maladie avant de commencer comme pour euh, tout, on va commencer. je vais commencer par remercier. Alors, je vais remercier tous les chercheurs, tous ces gens qui passent leur temps à nous dire que la fibromyalgie euh, n'est que dans notre tête, euh, que nous sommes des feignants, que c'est juste pour ne pas travailler, c'est juste pour... Euh, euh, recevoir de l'argent euh, tout en restant à la maison. D'ailleurs, je tiens à vous dire que moi, quand euh, j'ai euh, commencé, enfin j'ai commencé, j'ai eu la fibro qui s'est déclarée, voilà, plus de dix ans, le médecin de la sécu, quelqu'un euh, de très, euh, comment dirais psychologue, hein, quelqu'un de très psychologue m'a dit que je ne souffrais pas assez pour être prise en charge, qu'il ne prendrait en charge que ma dépression engendrée par la fibro. Hein? Mais ça, on ne le dit pas. Donc, ça sera pris en charge que euh, pour euh, la, la dépression de la fibro. Et que si je voulais avoir un peu d'argent, puisque à ce moment-là, j'étais divorcée, et que si je voulais avoir un peu d'argent, ben je n'avais qu'à épouser un homme riche. Voilà. C'est des mots que j'ai gardés. J'ai gardé la lettre j'ai tout gardé. Voilà ce que m'a envoyé et ce que m'a dit le médecin de la sécurité sociale. J'ai beaucoup apprécié. Parce que juste avant de rentrer dans son cabinet, et je vous parle de ça il y a 10 ans, j'étais en larmes sur le, sur le fauteuil en attendant qui veuille bien me prendre, j'étais en larmes, tellement je ne pouvais pas bouger. J'avais juste envie de crier, j'avais envie de crier tellement j'avais mal, mais pas assez pour lui. Alors euh, déjà il m'a dit qu'on pouvait en guérir, oui c'est sûr, peut-être bien qu'on peut en guérir, ouais, ouais. Mais il faut en faire un sacré travail. Donc je tiens à remercier ces gentils médecins qui, pour ne pas avoir fait l'expérience de la douleur de la fibromyalgie et qui parlent sans savoir, nous donnent des conseils complètement aberrants. Je tiens à remercier tous ces chercheurs qui nous disent « ça y est, on a trouvé quelque chose pour soigner la fibromyalgie » alors qu'à savoir que la fibromyalgie ne se soigne pas, vu que ça atteint une partie du cerveau et qu'une fois que ça atteint une partie du cerveau, c'est terminé. Je tiens à remercier tous ceux qui disent que ce ne sont que des foutaises. Enfin, je tiens à remercier tous ces gens-là qui euh, n'y comprennent rien, qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais qui se permettent de donner leur opinion, bien sûr. Pourquoi ne pas donner une opinion Surtout quand on ne sait pas de quoi on parle. C'est tellement agréable. Alors moi, je vais essayer de faire cette vidéo un petit peu d'une façon euh, à contresens. Euh, la souffrance sous un nouveau jour. Voilà. Alors d'abord, je vais vous dire qu'est-ce que c'est agréable se lever le matin avec une belle migraine. Ben, ben, surtout quand c'est la migraine qui vous réveille. Euh, ça, ça, ça vous met de bonne humeur pour toute la journée. C'est génial. Après, ça descend un peu plus bas et ça descend au niveau du cou. D'où mon écharpe, parce que à vrai dire, dehors, il ne fait pas spécialement froid. Il fait même doux, je voudrais vous dire. Mais, euh, vous voyez, les nerfs, là, comme ça, hein, ils sont crispés. Et du coup, bah, j'ai mal. Mais, euh, c'est pas grave. Hein. Hein? Le fait qu'on souffre prouve hein, qu'on est vivant. Donc, on passe plein de... Après, excusez-moi pour le bruit, hein, parce que je suis dehors encore une fois et euh, je profite euh, là euh, des températures douces. Et je ne peux pas dire au camion de se taire, ça. Donc euh, voilà. Euh, J'espère que vous m'entendez bien et que ça ne portera pas euh, à conséquence euh, à cette vidéo. Après, je voulais euh, aussi dire que c'est agréable aussi d'avoir mal au bras. Oh là là Qu'est-ce que c'est agréable? Tout le long du bras, de l'épaule jusqu'au bout des mains, à tel point que parfois on n'arrive même pas à tenir un verre. Mais pourquoi, pourquoi se plaindre? Pourquoi tenir un verre? Pour boire? Peut-être, ouais. Pour prendre ses médicaments? Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, le médecin m'a dit que les, les médicaments, c'était vraiment euh, de la piste d'âne, hein, si je peux me permettre parce que c'est juste un pansement sur euh, une, une blessure, ça ne soigne absolument rien, ça ne fait absolument rien que de créer d'autres maladies encore euh, comme si la fibro ne, ne nous en apportait déjà pas assez. Ah. Donc j'en étais donc au bras, c'est génial, c'est génial, on, on, peut, on peut rien faire, hein. Je je ne je, je, je sais pas pour vous, mais euh, moi, personnellement, j'ai une douleur dans les bras. J'ai l'impression que tous les muscles à l'intérieur se déchirent. C'est très, très, très, très, très, très plaisant. Euh, nous avons des... Euh, le ventre, le ventre, le ventre. Ben bah, ouais, parce que du coup, la fibromyalgie, elle ne vient pas toute seule. Elle amène ses copines. Donc, il euh, y a la migraine, il y a les tensions nerveuses. Il y a... Euh, le problème du côlon irritable je vais pas vous dire ici ce que c'est que le côlon irritable hein. vous irez sur internet et vous cherchez côlon irritable et vous saurez euh, de quoi ça parle hein. donc euh, le côlon irritable qui est vraiment très génial très génial les cystites hein, au niveau de la vessie mais ça tout ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes atteintes de cette maladie hein. donc euh, absolument aucun tabou là dessus hein. hum. Je crois que ce qui est le plus agréable, encore le plus, mais alors vraiment le plus agréable, c'est d'avoir peur d'aller dormir. Oui, d'avoir peur d'aller se coucher. Fatigué qu'on est, parce qu'on doit gérer toutes ces douleurs, Bah oui, on doit les gérer parce que personne ne les gère pour nous. Hein. Et donc, euh, avoir peur d'aller dormir, parce que quand vous vous réveillez, bah c'est pire. C'est pire. Pourtant, vous êtes resté allongé hein, toute la nuit, bah C'est bien. Vous vous levez, vous n'avez pas envie de vous lever. Vous vous levez parce que vous êtes obligé de vous lever. Et vous n'avez pas envie de vous lever. Vous n'avez pas envie de bouger. Vous n'avez pas envie en, qu'on vous parle, ne serait-ce que pour vous dire bonjour. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez envie de rien. Vous avez juste envie qu'on vous laisse en votre cocon et attendre désespérément que la fibre veuille bien vous foutre la paix. Chose qu'elle ne fera pas, bien sûr. Mais ça vient de notre tête. En fait, ça vient de se traiter oui et non. Je dirais non, dans le sens où ce n'est pas une maladie psychosomatique. Hein. On ne se l'est pas inventé, cette maladie. Elle est vraiment là. Elle est bien là et bien présente. Et en plus, elle se fait bien ressentir. Ah ouais, ouais des fois qu'on l'oublie, des fois qu'on ne pas bien, elle se fait bien ressentir. Donc non, elle n'est pas psychosomatique. Mais oui, c'est dû au stress c'est dû euh, au manque de lâcher prise, c'est dû euh, à, à toutes ces petites choses que l'on entasse au fur et à mesure, et, et qui au final, comme vous ne les évacuez pas, vu que vous les entassez, vous ne les évacuez pas, autrement vous ne les entasseriez pas. Hein? Donc, comme on les entasse, et bien notre corps, lui, euh, au bout d'un moment, il en a marre, hein? il vous dit stop Et là, ben, bah, stop voilà. Le problème avec la fibro... Alors, pour ceux qui disent qu'on est feignant et qu'on veut juste rester le cul assis sur une chaise, le problème avec la fibro, c'est qu'on ne peut pas tenir en place. En plus, on ne peut pas rester longtemps assis. On ne peut pas rester longtemps debout. On ne peut pas rester longtemps couché. Quand vous restez couché toute la nuit, le matin, c'est euh, Bagdad, si je peux me permettre. On n'a aucune position qui est vraiment adéquate. On n'a pas de position adéquate. Alors pour ce qui est des traitements, il y a dix ans de ça, quand j'ai commencé les traitements pour la fibro, le médecin m'avait pris, m'avait prescrit euh, tellement de médicaments que j'avais deux gros sacs, genre les sacs de course de médicaments à la pharmacie à chaque fois. Moi quand un me voyait arriver. Euh, d'un côté, elle souriait, puis d'un autre côté, euh, pendant une demi-heure, elle cherchait les médicaments qu'il me fallait. Quoi. Et puis, petit à petit, j'ai diminué. Parce que je me dis, ça me fait rien. Alors, j'ai diminué, j'ai diminué, j'ai diminué, j'ai diminué, diminué. jusqu'à aujourd'hui, j'ai diminué encore, j'ai arrêté les antidépresseurs, j'ai tout, tout, tout, tout arrêté. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais, oh, mais tu es, es complètement barge, ma fille, es sous... t es, t as, t as, tu souffres de fibro, tu fais des crises. Et t'as arrêté les médicaments Ben ouais, mais ils servent à quoi les médicaments Surtout les antidépresseurs, ils servent à quoi euh, Ils vous envoient dans votre tête un signal que votre cerveau n'est plus en état de recevoir parce qu'il souffre tellement qu'au final que vous preniez des antidépresseurs ou pas, ça ne sert à rien. Alors moi, ben, je prends du CBD depuis plus d'un an. J'ai commencé le CBD avant d'arrêter les antidépresseurs. Parce que je me suis dit, il me faut un truc de remplacement, parce que lors de questions que je continuais avec les antidépresseurs, ça ne me, voilà, me convenait pas du tout. Donc je prends du CBD. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CBD, je vous dis vite fait, c'est euh, un dérivant de la plante de cannabis, ou du chanvre, comme vous voulez. C'est euh, thérapeutique, donc il vous donne euh, le côté thérapeutique, il ne vous donne pas le côté le TH, euh, THC, qui vous fait voir des éléphants roses et euh, planer et voir des vaisseaux spatials et tout ce que vous voulez Non, ce n'est pas ce côté-là que je prends. Non, c'est l'autre. C'est celui qui enlève les douleurs, qui, enfin qui soulage les douleurs, parce qu'on ne guérit pas. Hein? Le cancer, ça se guérit. Heureusement, le cancer, ça se guérit. Il y a plein de maladies qui se guérissent. La fibromyalgie, ça ne se guérit pas. Voilà. Ça se passe dans notre tête, forcément. Quand on n'a pas envie de guérir, forcément, bah on ne guérit pas. Hein. Et puis même quand on a envie de guérir, hein. parce que la souffrance H24, euh, au bout d'un moment, on a juste envie de sauter du troisième étage. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Hein? Ou alors, on prend du CPD et on se dope au CPD. Voilà, dès qu'on sent que... La première, euh, la première prise commence à faire de l'effet et ben, on en prend une deuxième pour ne euh, pas laisser le temps à la douleur de s'installer enfin de trop s'installer parce que le problème c'est que le CBD euh, s'il n'est pas fortement, s'il n'est pas dosé à, à, votre, euh, à votre douleur et à votre souffrance euh, est actif mais beaucoup moins beaucoup moins donc je veux repartir, me renseigner là-dessus parce que là, ça fait un mois non-stop que je suis en, en crise de fibromyalgie je continue à vivre au quotidien euh, comme je peux, du mieux que je peux à faire ce que j'ai à faire mais je vous assure que je me force je me force parce que je n'ai absolument pas euh, c'est même pas que je manque de motivation parce que grâce au CBD quand même on a de la motivation, on a envie de faire plein de choses, mais plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. On a envie. Sauf que quand vous les faites les choses, ben ouais, vous avez mal. Pas plus tard qu'hier. J'ai voulu faire plaisir à mon mari, à mon petit Zoro, à, à ma famille et j'ai fait une tarte au citron. Hum. Sauf que je n'ai pas d'extracteur de jus exprès pour les tartes au citron. J'y vais à la main, hein. Eh bien, euh, déjà, j'ai mis euh, trois fois plus longtemps pour euh, extraire le jus du citron. Sans compter que la douleur qui s'en est suivie euh, était vraiment géniale, merveilleuse, magnifique, extraordinaire. Euh, absolument euh, dans ma tête. Mmh. Dans ma tête. Et puis dans mes bras aussi, un petit peu. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Et dans mes bras un petit peu aussi. Voilà. Donc, euh, je... C'était juste pour vous dire que je ne sais pas combien de temps ça va durer. D'habitude, ça, ça dure moins longtemps, mais euh, le temps est dans. On est euh, en mois de décembre, et même si euh, on a un temps relativement doux, le matin et le, froid, le, le, matin et le soir, il fait frais, on a un temps relativement doux, et, euh, mais euh, c'est humide, et c'est juste ce qu'il ne faut pas. Euh, non, l'humidité pour la fibro, elles ne sont, sont pas copines. Non, non, donc quand il y a de l'humidité, bah forcément, la fibro se pointe. Quand, vous, quand on est en stress, quand on n'est pas bien, quand on est angoissé, parce qu'on a eu... Euh, <coughs> pardon, excusez-moi. Parce qu'on a eu des mauvaises, des, des mauvaises nouvelles euh, coup sur coup pendant un mois, forcément, vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Vous n'avez pas le temps de... Vous n'avez pas le temps de faire, comment vous dirais-je, un stop sur image vous n'avez pas le temps de lâcher prise parce que quand vous lâchez prise sur un truc il y en a un autre qui vous tombe dessus et c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et quand c'est sans arrêt comme ça pendant un mois, mon bah, temps vous dire que la fibro elle est contente hein. euh, elle a trouvé un autre mais euh, de, de, tout, de toute beauté de toute beauté, voilà euh, ah, j'ai oublié autre chose aussi mmh. c'est qu'avec la fibro vous n'avez pas besoin de prendre de drogue dure vous n'avez pas besoin de vous shooter vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit ah non, non, non. Euh, vous êtes euh, en état euh, de comment dirais-je en état de sobriété je ne sais pas parce que je n'ai jamais été ivre donc je ne sais pas mais euh, vous ne savez plus vous mettez les pieds vous tanguez euh, euh, vous perdez pied. Oui, vous perdez pieds parce que euh, vous perdez l'équilibre, mmh, vous perdez l'équilibre. Et ce n'est pas une histoire d'oreilleux dernière, non, non, non, non, non, non. J'ai fait un shake-up l'année dernière, j'ai tout passé de A à Z, euh, mon corps va bien. Mmh. Et puis ma tête aussi, en l'occurrence, malheureusement, pour ceux qui penseraient le contraire, ma tête va bien aussi, ouais. Bon, je n'ai peut-être pas un Q8 260, mais euh, il me suffit pour ce que je fais. Donc voilà, voilà, voilà, ça ce sont quelques petits désagréments euh, que nous apporte notre fibromyalgie euh, adorée. Donc nous n'avons pas de traitement, nous sommes obligés de nous soigner par nous-mêmes, nous n'avons nous que des choses pour nous soulager, tant qu'à faire, quitte à prendre des choses pour nous soulager des médicaments, soulager, autant que ce soit des, des médicaments naturels, d'où le fait que j'ai tout arrêté. Non, je ne vais pas tout arrêter, je mens. Je garde du Lexomil de côté parce que c'est vrai que le mélange Lexomil-CBD parfois peut aider. Ouais, il peut aider. Ah, il n'enlève pas les douleurs, non. Mais euh, il vous soulage un peu ouais, pour plus que vous pensiez à autre chose. Ouais. Si les douleurs ne sont pas trop fortes, pour vous empêcher de penser à autre chose d'ailleurs, hein? ceci étant dit. Voilà, bah, je crois que j'ai fait un bon résumé sur ce que c'était la fib fibromyalgie. Que si vous voulez d'autres informations, bah, euh, je vous en prie, allez les chercher. Internet est à votre disposition. Je n'ai rien mis en dessous parce que on en a déjà parlé et reparlé et reparlé. Et depuis 10 ans, rien, rien, rien n'a changé. Tout est toujours pareil. On nous prend toujours pour des imbéciles, on nous prend toujours pour des cons, on nous prend toujours pour des feignants. Et bien sûr que la fibromyalgie vient aider à ce que tous ces pantins là-haut, <coughs> <coughs> désolé, nous prennent encore plus pour des feignants. C'est ça qui est bien. Voilà. Même la maladie, la maladie se met de leur côté. Comme si c'était Chopin, 4 qui est le lobby de la pharmacie, voilà. la maladie se met aussi de leur côté. Mais bon, ça. On n'est plus à ça près. <coughs> Pardon. On n'est plus à ça près. Comme vous pouvez le voir, je suis aussi légèrement remuée. Donc, tout va bien. Et quand on tousse, alors quand on tousse et qu'on a la fibro, <rire> c'est génial. C'est génial parce que quand vous toussez, vous, vous avez tous les muscles, les pectoraux qui, euh, et qui se mettent en marche. Et comme ils sont déjà... Euh, très douloureux, ben ça vous fait mal partout. Enfin, tout le haut, en tout cas. Ça vous fait mal partout. En tout cas, c'est ce que je ressens, moi. Moi, je ne sais pas où vous en êtes, vous. Je ne sais pas euh, ce que vous en pensez, vous. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous. Mais moi, voilà comment je le vis. Alors merci à tous ces perturbateurs, merci à tous ces gens qui nous donnent de faux espoirs, parce que non, les faux espoirs ça n'aide pas, non, non, ça n'aide pas, parce qu'on a toujours l'espoir que ça va, ça va se soigner et ça ne se soigne pas, non, c'est une maladie qui ne se soigne pas, ou alors elle se soigne, mais euh, comment dirais-je, euh, quand on nous aura enlevé tous les implants qu'on nous a mis, euh, au cours des vies précédentes et de celle-ci aussi, euh, peut-être qu'on aura euh, moins de douleurs et moins de souffrances. J'ai une, une contact qui m'en a parlé. Ouais. C'est dû à plein de choses, la fibromyalgie. Mais ce n'est sûrement pas dû à de la fainéantise, ni à de la paresse, ni au mauvais vouloir de chacun. Les gens ne se plaignent pas de fibromyalgie juste pour faire comme tout le monde, juste pour être. Ah, T'as vu, moi aussi, je souffre du fibromyalgie. Il y avait plus de 2 millions de personnes dans le monde qui souffraient de fibromyalgie euh, il y a 10 ans. J'ose même pas, j'ose même pas euh, compter le nombre de personnes qu'il doit y avoir à ce jour car la vie que l'on mène ne nous aide pas, les métaux lourds ne nous aident pas non plus, les saloperies qu'on qu avale et qu'on mange et qu'on respire et qu'on boit ne nous aident pas non plus, le fluor ne nous aide pas non plus, bref, rien nous aide, rien, rien nous aide, d'où le fait qu'il faut qu'on s'en sorte tout seul, voilà. Donc, euh, c'était ma petite vidéo douloureuse et ironique pour la fibromyalgie, je vous assure que... Dans, à l'intérieur, je ne suis pas du tout, je suis pas du tout, mais alors pas du tout de la façon que je veux bien vous montrer que je vous présente aujourd'hui, car je ne veux pas vous envoyer une image, euh, euh, comment dirais-je, trop négative de moi. Néanmoins, néanmoins c'est la vérité et ça fait extrêmement mal. Et je comprends les gens qui en ont tellement marre. Il y, y a des gens qui se sont suicidés à cause de la fibro. Mmh. Parce que la fibromyalgie, par elle-même, elle ne elle tue pas. Ah non, non, non, c'est tellement meilleur de faire souffrir les gens, que même pas la peine de les tuer. Hein. Parce que quand ils en ont marre de souffrir et qu'il n'y a plus rien qui fait qu'ils euh, sont soulagés, eh bien, ils, ils sautent. Ils se tuent. Ils se suicident. Voilà. Ah non, c'est... Alors après, on va dire... Non, non, non, non, ce n'est pas la fibromyalgie. C'est la dépression causée par la fibromyalgie. Bah ouais. Mais quand vous voyez que quelque part, euh, euh, votre vie de famille change du tout au tout, tout, les rapports que vous avez avec vos enfants, les rapports que vous avez avec votre conjoint, tout change complètement, complètement. Et que c'est toute une réadaptation. Si la famille veut rester unie, si la famille veut rester, euh, euh, euh, comment vous dire, ensemble, c'est toute une réadaptation qu'il faut faire. Et euh, je dis ça parce que c'est très compliqué à vivre. Très compliqué à vivre. Donc, euh, comme euh, ceux qui écouteront cette vidéo et euh, qui sont atteints de fibromyalgie, je pense qu'ils me comprendront. Pour les autres, euh, bah, j'espère que j'aurai été un peu plus claire. Autrement, même si je ne vous ai même pas mis de loin de joindre. De vous voyez voilà. Même si je ne vous ai pas mis de lien, vous pouvez toujours vous faire vos commentaires, comme d'habitude. Euh, J'attends même oh, si vous aviez des solutions, malheur ben qu'est-ce que ça serait bon Non, oh là là. Enfin bon, en attendant, bah écoutez, euh, une vidéo un peu moins euh, douloureuse. Ouais, ouais, ouais, moins douloureuse. Ben, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et puis, euh, à bientôt. 对。